Salut tout le monde et bienvenue dans ce tuto. Alors aujourd'hui je vous fais un petit tuto pour vous présenter l'overloading, autrement dit la surcharge. Alors pour ceux qui débutent ça peut paraître assez abstrait, mais vous allez voir que ça peut être bien utile de comprendre ce procédé. Alors c'est parti, on démarre tout de suite avec un exemple concret alors on va commencer par la surcharge de méthode j'ai créé ici un petit script très simple que vous allez comprendre très vite je veux additionner tout simplement euh, deux nombres ou concaténer deux chaînes de caractères donc ici j'ai créé deux méthodes une méthode addition nb qui a en argument euh, des integers euh, n1 et n2 et dans la console ici je fais l'addition de ces deux nombres j'ai une autre méthode qui s'appelle addition txt qui a en paramètre des strings t1 et t2 et ici on concatène les deux variables tout simplement Évidemment, si, si je fais addition euh, nb1,1, ça va me sortir 2, et ici ça va me sortir ab. Je vais avoir une concaténation de ces deux chaînes de caractères. Alors, comment euh, utiliser la surcharge dans ce cas-là Vous allez voir que ça va être très intéressant. Alors, la première chose qu'on va faire pour créer une surcharge, c'est qu'au lieu d'avoir ici euh, addition nb, addition txt, on va faire une seule et unique méthode et on va l'appeler addition. Donc, vous pouvez voir que tout simplement ici c'est déjà bon. C'est-à-dire que j'ai deux méthodes identiques, par contre. On a pour surcharger une méthode on a euh, deux conditions la première c'est que la signature ne soit pas identique alors c'est à dire qu'ici j'ai des types integer ici j'ai des types string donc tout simplement unity enfin il le c sharp quand on va l'appeler la addition en fonction de ce qu'on va lui mettre ici en argument il va savoir dans quelle méthode il doit aller c'est à dire que si ici je lui dis je passe deux euh, ben bah, automatiquement il sait qu'il doit utiliser cette méthode ci par contre si je lui passe deux chaînes de caractères des strings ben bah, il sait qu'il va devoir utiliser celle ci donc ça c'est quand même assez intéressant donc ça euh, la première chose pour la méthode c'est que pour le la surcharge pardon c'est que vous ne devez pas avoir la même signature c'est à dire par exemple pas le même type de variable au niveau euh, des arguments mais aussi une autre c'est que vous n'avez vous devez aussi vous pouvez faire une surcharge quand vous n'avez pas le même nombre d'arguments ça ça fonctionnera aussi on va voir ça tout de suite après donc là on enregistre et on va aller voir ce qui se passe dans Unity. vous allez voir que le résultat va être pareil que si j'avais vais créer deux méthodes Ce qui est quand même intéressant c'est c'est qu'avec une seule et unique méthode, maintenant, je peux faire cette opération. Alors évidemment, là, c'est un exemple très simple, basique, avec des nombres et du texte, mais vous doutez bien que ça fonctionnera dans des codes un peu plus complexes. Donc là, c'était la surcharge de méthode. Et évidemment, on va pouvoir surcharger les fonctions de la même manière. Donc je vais ici très vite modifier mon code. On va par exemple ici créer une fonction qui renvoie ben, un int qui fait une addition ici de ces deux nombres. Donc je vais laisser entre parenthèses, mais ce n'est pas nécessaire. Mais on va le laisser pour gagner du temps. Donc ici, de nouveau, euh, ma fonction qui additionne trois nombres. Et je vais faire ici un return sur l'addition des trois nombres. Et je vais même pouvoir créer ici, par exemple, euh, une fonction qui va renvoyer en fait une concaténation ici euh, en faisant toujours une addition euh, de deux strings comme on avait vu donc string t1 virgule string t2 je vais ici passer un return tout simplement de t1 plus t2 voilà pardon ce qui fait qu'ici j'ai euh, une fonction addition qui est surchargée. On a trois surcharges, euh, comme on peut le voir, et ça va être assez intéressant. Alors évidemment, c'est un retour, donc là, je vais devoir faire un debug.log pour afficher euh, dans la console le retour, mais je vais aller chercher ici addition, et je vais passer en paramètre, bah, par exemple, ici euh, A, virgule B. Et là, on va pouvoir tester ça ensuite. De toute façon, je vais faire les trois, hein, ça va être un peu plus simple. Je vais faire ici un copier-coller. On va faire une addition ici de 1,1, donc ici évidemment euh, ma surcharge va aller chercher euh, cette fonction ici, et la troisième ça va être la même avec trois nombres tout simplement, et vous allez voir que mes euh, trois résultats vont ressortir, voilà j'enregistre mon script et on va aller tester ça dans Unity tout de suite, et on va voir que les trois résultats vont être correct Donc j'ai bien ici A, B, 2 et 3, parce qu'ici j'avais demandé l'addition, ma fonction addition avec la surcharge de texte string, donc A plus B. Ici, euh, l'addition de deux nombres, 1 et 1, et ici l'addition de trois nombres, 1, 1 et 1. Donc ça fait bien 3. Donc voilà comment ça fonctionne. Vous avez pu voir que la surcharge, euh, qui peut être très utile, évidemment c'est un exemple encore une fois très basique pour que ceux qui débutent comprennent ce que c'est la surcharge, mais vous pouvez voir que c'est très très très simple. Alors avant de vous quitter un petit point, vous utilisez la surcharge depuis pas mal de temps sans vous en rendre compte, pour ceux qui ne le savaient pas. Par exemple, ici, le plus frappant, c'est si on utilise euh, le rayon, donc Physics euh, Recast. On va avoir ici la possibilité euh, bah de surcharger. Ici, on peut voir d'ailleurs que j'ai ici 1 sur 16, j'ai 16 surcharges disponibles. D'ailleurs, ici, vous voyez que si je descends au niveau de mon petit curseur, ici, j'ai un autre paramètre qui arrive. Voilà, voilà. Donc on a 16 façons d'utiliser ici le Physics Recast. à chaque fois, on va avoir des surcharges. Différentes, c'est différent à chaque fois avec un, un autre paramètre, et c'est pas la seule méthode qui va vous permettre d'utiliser les surcharges. Donc, vous pouvez voir ici 16 surcharges au niveau euh, du physics recast. Voilà, donc j'espère en tout cas euh, bah, que cette vidéo euh, bah, va vous plaire. Alors, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça m'encourage à continuer. Euh, le on est de plus en plus d'abonnés. L'objectif n'est pas encore atteint, on va essayer d'aller encore un peu plus haut. Euh, en tout cas, moi je suis heureux de vous fournir ces tutos. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye